C'est pas la peine de regarder cette vidéo si tu as déjà des toilettes sèches, si tu aimes nettoyer ta brosse WC, ou si ça ne te gêne pas de payer quelqu'un pour nettoyer ta brosse WC. Moi j'ai supprimé le nettoyage avec mes brosses végétales. Un bout de bois et un fagot d'aiguilles de pain attaché avec un lien végétal. Ici du raffia. Attention, il y a un truc l'encoche. Le raffia est noué dans l'encoche. Le fagot va autour et on attache. Au lieu de nettoyer la brosse, j'en prends une nouvelle, propreté garantie, et je la mets sur le socle que j'ai fabriqué. La brosse précédente, elle est compostable ou après un temps de stockage, recyclable en allume-feu. Si tout ça t'inspire plus que le nettoyage, éteins ton ordinateur, sors et passe un bon moment, fabrique un petit stock.